Ça c'est vraiment une question horrible. <rire> J'ai deux dessinateurs qui vont regarder l'interview et ensuite il faudra que rende des comptes. Je m'appelle Mathieu Salvia, je suis le scénariste de deux séries chez Dupuis, In Memoriam et Vermine. Toute la trentaine ça allait parce que j'avais quand même assez d'énergie pour travailler le jour en tant qu'avocat. Et puis le soir, la nuit, les week-ends, je travaillais mes scénarios. Et, euh, et puis un jour j'ai eu des jumeaux. Euh, <rire> et là du coup, euh, là on comprend qu'en fait, euh, ouais, la, la, la vie elle s'accélère beaucoup. Et puis après j'ai atteint 40 ans. Et alors là c'est là où euh, les choses ont commencé à se compliquer parce que je, je perds, je suis en perte d'énergie constante. <rire> Surtout que pendant très longtemps j'étais vraiment très très hyperactif. Il y a plein de sujets qui me passionnent et j'adore, j'adore creuser un sujet euh, et vraiment aller au bout. Euh, ça s'en devient presque maladif pendant le confinement. Il fallait absolument que je j'apprenne à faire des vraies pizzas, donc euh, ça s'est terminé, ma femme me retrouvait en train de regarder des vidéos en italien alors que je parlais pas italien, j'essayais d'aller chercher le moindre petit truc secret, machin, tout. Pizza We like pizza euh, Je suis pas forcément passionné par l'urban fantasy, ce qui me passionne, je pense, c'est un peu comme Neil Gaiman ou Guillermo del Toro, c'est l'univers des monstres, euh, manifestement, j'ai un truc qui me, qui me travaille à ce niveau-là. Je suis très très attiré par tout ce qui est science-fiction, fantastique, etc., et je pense que j'aurais encore pas mal d'histoires à raconter avant d'envisager de raconter quelque chose qui soit pas dans ces univers-là. J'aime beaucoup utiliser les monstres pour euh, représenter euh, des aspects de notre société ou des aspects de notre humanité. Les monstres ne sont pas toujours les, les méchants dans mes histoires. À ma première BD, c'est drôle, je m'étais posé cette question. Et euh, on se rend très vite compte que, euh, par exemple, le pouvoir de voler, en fait, on s'en servirait pas parce que très rapidement, on aurait super froid là-haut, ça serait très dangereux. Puis si vous n'êtes pas invincible, vous arrivez sur un champ de bataille en volant, vous prenez une balle, c'est terminé. Donc, dans une mémoire des artefacts magiques, donc il n'y a pas besoin de pouvoir en fait. Les sorciers vendent des petits objets qui contiennent un sortilège. Et je me dis, si j'étais dans cet univers, j'aimerais beaucoup une clé magique qui me permettrait, en utilisant n'importe quelle porte, d'ouvrir de, de une porte et d'arriver à n'importe quel endroit sur Terre où il y a une porte. Vous pouvez vous lever super tard le matin, vous ouvrez votre porte, vous êtes directement au travail, vous voulez faire une pause du midi, vous allez en Italie manger une pizza, vous avez un week-end, vous allez le passer en Thaïlande, ça serait super. Il y a toujours un chat ou un chien qui meurt dans mes BD, alors que je les adore, il doit y avoir quelque chose. Déjà, le mec n'arrive pas à ouvrir le, le pot. Mon dieu, je m'excuse euh, par avance pour tous les, les amoureux des chats. Bon, là, déjà, j'ai déjà du mal à faire une boule qui soit lisse. <rire> oh là là, mon dieu, ça va pas être un chat, je sais pas ce que ça va être. <rire> là, pour l'instant, ça ressemble à une espèce de Black Panther complètement raté. Oh. Euh, j'ai honte. On a l'impression que c'est en train de devenir un ours maintenant. Ça va être des moustaches énormes. Le pauvre chat, quoi. Ouais, des petits yeux noirs. Euh... Hop. Ok, voilà, c'est mon chat. Tada Ah ça m'a l'air d'être un, un grimoire. Euh, très très beau en plus, avec un stylo, avec un stylo avec une tête de chat. Comment ils font Oh là là Ah d'accord, super Et alors le deuxième par contre s'appelle Boomerang Ball. Waouh, attention Ah ouais d'accord, waouh Ok, donc euh, c'est parti Tu es un sorcier, Harry Oh là là, incroyable Et c'est en continu. Si on appuie, ça ne s'arrête pas. On peut mixer.